Ce Salesforce World Tour, d'abord, c'est une participation immense. On a plus de 12 000 inscrits ça tombe bien parce qu'on a quelques annonces à faire qu'on veut partager avec l'ensemble de la communauté, de nos clients, de nos partenaires qui participent à la croissance forte que connaît Salesforce en France. Salesforce a annoncé il y a quelques semaines 2 milliards d'investissements en France dans les 5 ans à venir, investissement en data center, investissement dans nos centres de recherche et développement investissement dans, la, dans notre écosystème partenaire et clients, notamment en termes de formation, pour aider talent talents par exemple, et nos clients à recruter, à avoir la capacité à déployer les projets Salesforce. C'est très important pour nous d'être présents ici dans l'écosystème des partenaires Salesforce, parce que Salesforce c'est quand même un des partenaires majeurs de talent, de son développement. On a doublé les effectifs sur la technologie Salesforce pour accompagner nos clients de la réflexion jusqu'à la mise en œuvre, Et on est très fiers et heureux d'amener ce plaisir puisque vous savez que the future is a playfield, et c'est ce qu'on veut illustrer par notre présence ici au milieu de l'écosystème Salesforce. C'est le, le numéro un des partenaires en France sur la solution Einstein qui aujourd'hui répond à toute la plateforme Salesforce. On a déployé aujourd'hui accompagné les premières références en France et on continue à se développer sur ce projet et sur ce marché stratégique. Chez ENGIE, nous avons mis en place récemment un nouveau CRM pour aider nos conseillers à vendre l'offre MyPower, qui est une offre de panneaux photovoltaïques pour les particuliers. Avec les équipes talent ça se passe vraiment très bien au jour le jour. Ils sont très impliqués dans le projet. On a eu des, vraiment des compétences qui ont été fournies très rapidement et qui répondaient vraiment à nos critères. Donc on est très satisfaits. De... Travailler avec Talent. Oui, C'est un projet qui a été très rapide. En un mois, on a réussi à développer une application. Aujourd'hui, les conseillers l'utilisent pour commercialiser l'offre MyPower. Talent nous offrait la meilleure expertise qu'on pouvait trouver. On a quatre profils sur le projet, à la fois expérimentés et juniors. On essaye de faire monter en compétences les profils en même temps que, que le projet avance. Ce qui est important en effet pour nous, c'est d'être au contact de nos prospects, de nos clients, de nos futurs collaborateurs qui participent à cet événement, qui viennent y découvrir à la fois des innovations, des annonces, mais aussi rencontrer d'autres partenaires technologiques. On parle beaucoup d'intelligence collective chez Talent. On est aujourd'hui dans la thématique du stade français. Un esprit d'équipe, un esprit collectif, ben, c'est ce qu'on cherche à faire. On recrute des juniors, on s'encadre aujourd'hui par des seniors, on fait venir de l'expertise. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, on est là pour du fun, du travail collaboratif et surtout de faire des beaux succès communs. And we'll do it